1, 2, 3, viva l'Algérie 1, 2, 3, viva l'Algérie 1, 2, 3, viva l'Algérie C'est l'histoire d'un simple slogan qui deviendra l'hymne de tout un peuple, mais connaissant vraiment son origine. 1, 2, 3, viva l'Algérie Bouge-moi ça Qu'est-ce qu'il y a Plusieurs théories sont avancées. La première évoque des racines ancrées dans les années 50, pendant la révolution. Les indépendantistes ont repris un chant anglais fédérateur « We want to be free », déformé au fil du temps, devenant « want to free ». C'est avant l'indépendance et ça, euh, répéter toujours ce slogan, c'était We want to be free, vive l'Algérie. C'est une déformation de la, de la prononciation. Et maintenant, on répète toujours We want to be free, vive l'Algérie. C'est un slogan qui le représente. L'autre explication remonte à 1974, lors d'un match amical, l'Algérie marque 3 buts à 1 contre Sheffield United Football Club. Un an plus tard, le slogan est ancré à jamais. Lors des Jeux Méditerranéens, l'Algérie bat la France et marque 3 buts à 2. À 90%, c'est "We want to be free". Nous voulons être libres. Cinq mots au pouvoir magique qui résonnent dans le monde entier, mais que ressentent les fans des Verts en entendant ces mots? Voilà. c'est... J'entends ce slogan, j'ai la chair de poule. c'est vrai, j'ai la chair de poule. Ah, dire, Je Quand on entend ce slogan, je trop l'indépendance le match qui pour moi, Parce que l'Algérie. On respire vert, blanc et rouge. Et tous derrière les guerriers du désert pour ce dernier match. Et 1-2-3, viva l'Algérie